Nous vous invitons à la prière. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour infini. De nous avoir accordé cette opportunité dans ta maison. C'est comme ça que nous venons pour te louer, te glorifier et te connaître. Car tu es infiniment bon et tu es grand devant nous. Et maintenant, Père, laisse que tu puisses aussi nous parler en ce moment. Nous ne voulons pas connaître la voix de l'homme. Par ta grâce que tu as voulu que notre Seigneur Jésus puisse aussi mourir pour l'humanité. Maintenant, nous sommes très reconnaissants parce que le Seigneur a été inutile pour nous, pour notre vie spirituelle nous te remercions aussi parce que tu veux bien que l'Esprit puisse nous parler maintenant Père laisse que tu puisses aussi nous donner tout ce que nous avons besoin à travers ton Esprit maintenant nous prions pour tous ceux qui sont en difficulté dans le monde entier, Père. Laisse que tu puisses donner une ici des sorties afin que cela soit possible. S'il te plaît, nous voulons que tu puisses aussi secourir aussi les familles endeuillées. Nous prions aussi pour les âmes de l'au-delà. Laisse qu'ils viennent aussi souper avec nous dans ta maison, auprès de ton hôtel saint. Nous prions pour les responsables sanitaires qui sont en train de faire un travail énorme pour nous. Tu connais les chercheurs, laisse que tu puisses leur donner tous les moyens possibles pour que cela puisse atteindre un objectif considérable. Nous prions pour les, les autorités qu'ils prennent aussi les décisions euh, convenables pour notre -être. Laisse que tu puisses commencer et terminer avec nous. Nous t'avons ainsi demandé au au nom de notre Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de nombres, chapitre 11, verset 29, deuxième extrait. Elle dit ceci. « Puisse tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et a Jusque-là, vous pouvez vous soir et la, la chorale peut chanter un cantique. les Seigneurs, chers invités et chers amis. Nous vous, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur en ce dimanche. Et nous voulons aussi partager avec vous une exhortation que nous avons bénéficier de notre apôtre district. Lors d'un service divin, il nous a donné un exemple de l'exhortation. Il a parlé d'une femme qui avait son fils et son, et son fils jouait avec ses amis à l'extérieur de la maison. D'un coup, les amis de ces derniers l'ont grièvement blessé. Et alors l'enfant a crié à voix haute. La maman connaissant bien la voix de son fils, elle est sortie rapidement de la maison pour les prendre pendant que la plaie fait, faisait couler du sang. Elle a, a transporté l'enfant pour le mettre en son sein et lui dit un mot d'amour et d'espoir. C'est fini. Pendant ce moment, l'enfant criait encore mais lorsque ce dernier a écouté cette parole oh. elle a sensiblement baissé sa voix et la maman a repris encore la parole pour lui dire c'est fini, ça ira et, et alors l'enfant et il y a eu conversation entre enfant et sa maman et l'enfant a bien expliqué à sa mère comment on lui a blessé et cette maman a transporté son fils à l'hôpital d'où il était traité cet exemple est important pour nous parce que nous sommes en train de courir une période d'inquiétude dans le monde. L'enfant là c'est vous et moi qui sommes blessés par des difficultés, des problèmes et des maladies. La maman là c'est l'église Qui nous transporte en son sein et nous dit c'est fini Comment réagissez-vous quand vous apprenez ces mots là sortir de l'église Votre mère, ma mère qui me dit ne t'en fais pas Comment réagissez-vous si sommes-nous de, Sommes de ceux-là qui baissent sensiblement la voix ou sommes-nous de ceux-là qui augmentent encore les plaies Yopoza, oyo, mongongo, moke, moke, tope oyo, Et alors, à la seconde fois, quand la maman va dire c'est fini, ça y est, au lieu de dire ça ira. Bongo. Et alors, nous, nous nous posons la question, avec nos problèmes, nos difficultés, la pandémie qui, qui est en train de ronger le monde entier, sommes-nous capables de comprendre le message de notre mère, l'Église, qui nous, qui nous dit, ça y est, le Seigneur revient bientôt. Cette mère-là n'avait pas traité son fils, mais elle lui a transporté à l'hôpital. L'hôpital, c'est notre Seigneur Jésus qui nous dit « Amène vos fardeaux auprès de moi, je vais vous aider à transporter jusqu'à atteindre la dignité requise ». C'est le Seigneur qui essuiera toute larme qui auront aura sorti de votre bouche de mes yeux et de vos yeux Alors maintenant nous devons nous consoler avec cette parole réconfortante nous revenons à la parole du jour. Il s'agit ici d'une réponse que Moïse avait donnée à son, euh, son ami ou son coéquipier qui était Josué. Qui est venu rapporter à Noé qu'il y a eu deux hommes qui ont aussi reçu l'Esprit de Dieu pendant que euh, il avait des critiques, il avait des intentions là vraiment euh, tout à fait critiques auprès de ces hommes-là. Bimaki, et oyo, c'est. Et alors, qu qu'est-ce qu que Moïse avait donné comme réponse Il va lui dire, non, je voudrais que l'Esprit puisse descendre sur tout le peuple afin que tout le monde devienne prophète. Dans l'Ancien Testament, L'esprit de Dieu était descendu au temps opportun à ceux-là qui croyaient à notre Père Céleste. Plus particulièrement aux prophètes, mais ce n'était pas à tout le monde. C'est comme ça qu'Esaïe avait aussi prédit. La naissance de Jésus. Il avait aussi parlé, prédit aussi, la crucifixion euh, sur la croix. Et c'était ça. D'autres prophètes en ont aussi parlé. Mais alors, les souhaits de Moïse n'a pas eu lieu à l'Ancien Testament et cela s'est réalisé à notre temps au Nouveau Testament. C'est comme ça à travers Jésus-Christ et ses envoyés les apôtres lors du Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. Et l'enseignement des apôtres était que ceux qui vont accepter leur parole auront l'esprit de Dieu. C'est comme ça que ceux qui ont été, ceux qui avaient écrit, ont été scellés de l'esprit Saint. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle dans Romains, chapitre 8, verset 14. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Comment recevoir alors l'Esprit Saint lors de la Pentecôte quand les apôtres ont prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux ceux qui avaient cru ils ont reçu le saint baptême d'eau les pardons de péché et les dons du Saint-Esprit en leur imposant les mains des apôtres vivants ces dons-là sont dispensés exclusivement par les apôtres du Seigneur, selon la Bible. Et alors, les apôtres, comme ils donnent le, les dons du Saint-Esprit, l'homme change carrément la relation qu'il avait envers son Dieu. Il n'est plus un étranger, mais il devient fils de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est là que a des répercussions parce que les dons du Saint-Esprit a ces répercussions. Nous pouvons citer dans Galates 5, chapitre 22, verset 22, il s'agit là de multiples dons du Saint-Esprit. Pensons en premier lieu par l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a bien expliqué dans Romains 5.5 que l'amour de Dieu est entré dans nos âmes par le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est comme ça, cet amour-là n'a plus peur. Euh, elle est là pour exprimer volontiers qu'il appartient à Dieu. Nous avons aussi un autre don. Dans Galates 5, vers, verset 22, « dans des joies ». L'âme qui est régénérée est pleine de joie à côté du Seigneur et attend aussi que le Seigneur revienne. Il y a aussi d'autres dons qui sont écrits dans ces versets-là. Il y a l'espérance et la paix. L'espérance fait vivre. C'est comme ça que, dans l'inquiétude qui est en train de déranger le monde, les enfants de Dieu, régénérés d'eau et d'esprit, n'ont plus peur de la pandémie ou des difficultés qui -ce qu sont en train de nous déranger. Ce qui est en en train de nous déranger. Et il y a aussi un autre don, l'unité. L'unité, s'il vous plaît, nous, nous sommes différents l'un à l'autre. Et dans l'unité, nous sommes coordonnés pour atteindre la maturité requise. Nous sommes coordonnés pour atteindre la maturité requise. Et de là, nous nous supportons les uns les autres. Si nous parvenons à cela, l'Esprit de Dieu qui habite en nous pourra dire clairement, comme nous pouvons aussi lire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens !» Et celui qui entend, disent, « Viens !» Et celui qui a soif, « vienne, Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bongo, moli mona mwasi bazali kolobate yaka. Oeunyong sopa zali nampoza yamai yabomoi azali koloba yaka. Quand toutes ces manifestations de l'Esprit Saint vont se manifester en nous, c'est alors que nous allons dire cette phrase et le Seigneur viendra pour notre salut éternel. Bongo, tango, bambou mwanayamoli momosantu et comme ici puis on esteniako. Que ceci reste gravé dans nos âmes, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons aussi notre évêque, notre évêque Timanga. Et nous aimerions qu'ils viennent aussi ajouter quelque chose, que la chorale puisse chanter quelque chose. mes chers enfants de Dieu. Je vous souhaite tous un bon dimanche. Plein de succès et plein de bénédictions. Permettez que je puisse aussi remercier notre Père céleste pour l'occasion extraordinaire qu'il nous a offert aujourd'hui. La parole... Que notre apôtre nous a donné aujourd'hui, vraiment ça nous concerne tous. Il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et pourtant, l'église non qui est fondée sur le Saint-Esprit. C'est même la différence entre l'Église non-postolique et les autres. Notre Apôtre nous a fait voir comment le Saint-Esprit était aussi descendu, rempli, quelques serviteurs, peuple de Dieu, à l'Ancien Testament. À ce temps-là, le Saint-Esprit ne, ne restait pas avec eux, mais ça venait à des, à des occasions. Et ça venait plus chez quelques, euh, quelques peuples de Dieu pour qu'il ait le temps de prophétiser. Mais ça ne venait pas pour tout le monde. C'est pourquoi Moïse demandait, souhaitait même que le Saint-Esprit puisse quand même remplir tout le peuple de Dieu, de l'ancien temps. Mais c'était une chose impossible. L'occasion nous a offerte, nous, à ces temps ici dans le Nouveau Testament. Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit par l'imposition de main des apôtres. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient et qui part, mais le Saint-Esprit qui doit rester en vous. Nous devons se réjouir à cause de ça. Notre apôtre nous a montré le fruit que le Saint-Esprit peut nous donner. Il a cité quelques fruits, il a parlé de l'amour, il a parlé de la joie, il a parlé de la paix, il a parlé de l'espérance et il a parlé aussi de l'unité. Moi j'avais beaucoup plus insisté sur l'amour. Cet amour, nous l'avons eu quand nous avons été imposés le même par les apôtres. C'est ce que notre apôtre nous a révélé dans Romains chapitre 5, verset 5. Nous devons avoir l'amour inconditionnel. L'amour est conditionnel pour aimer notre Père Céleste Aimer aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer l'œuvre de Dieu. Et aimer aussi notre contemporain. Tout ça, il faut aimer sans intérêt. Puisque l'amour, c'est notre emblème dans notre église apostolique. Manifestons l'amour partout où nous sommes. Je voulais ajouter aussi quelque chose, puisque j'ai lu une parole aujourd'hui ce matin. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Là, le Seigneur Jésus n'était pas content. Vous savez pourquoi? C'est puisque le disciple qui était avec Jésus avait trop peur à cause de la tempête dans la barque où ils étaient. Ils sont allés vite réveiller le Seigneur Jésus-Christ à cause de cette tempête-là. Voici la parole que le Seigneur Jésus les a adressée. Il ne faut pas avoir peur. Le genre de peu de foi. C'est vrai, ça nous concerne aussi à ces temps précis. Nous sommes en train de traverser une période extrêmement difficile. Il n'y a pas seulement le problème de coronavirus, il y a aussi le problème de familles, de des activités, de tout ce qui bloque. Tout ça, ça nous dérange beaucoup Des fois, nous avons trop peur Les enfants de Dieu ont trop peur à ces temps Même le serviteur de Dieu Nous avons trop peur Mais nous oublions que dans la barque où nous sommes Le Seigneur Jésus-Christ est présent, il est avec nous la parole que le Seigneur avait cité ces temps-là nous revient maintenant. Peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes les gens de peu de foi. Soyons assurés que nous sommes accompagnés de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui vont agir, c'est lui qui agira à notre place. Tout ce que Dieu fait est bon. La période que nous traversons, notre Seigneur Jésus-Christ connaît et sait pourquoi il y a cette période. À ces temps, la souffrance, le problème, les difficulté que nous avons à ces temps. Le Seigneur connaît. Cette période m'a donné une leçon. Quand il y avait des activités dans l'église, il y avait beaucoup d'enfants dédiés qui étaient un peu distraits. Mais cette période nous a donné une idée pour faire voir aux enfants dédiés que quand il y a les activités, il faut se donner dans l'église et dans toute autre activité. Maintenant, tout le monde, tous les enfants de Dieu ont besoin que les activités de l'église reprennent. Un enfant de Dieu qui m'appelle pour dire Cher aveugle, j'ai mon offrande, je vais faire comment Quand est-ce qu'on va reprendre les activités de l'église Alors la chorale. Le service du vin. Le, sambo, le visite. Tout ça, tout le monde a besoin de ça, mais pour le moment, c'est stoppé. Prenons le temps pour que, le, pour que prochainement, tous nous pouvons nous donner dans l'œuvre de Dieu et dans les activités divines. Que notre Père Céleste puisse bénir tous les enfants de Dieu qu'il bénisse aussi notre Église néo-apostolique et aussi le monde entier. Amen. Amen. Nous sommes édifiés par les sermons de notre évêque qui nous a demandé d'avoir un amour inconditionnel. Notre exemple c'est Jésus Christ. Qui est l'envoyé de Dieu et fils de Dieu. Ici sur terre. Mais il n'a pas seulement vécu de bons moments. Il a vécu aussi son calvaire. Et alors lui a gardé un amour inconditionnel auprès de son Père. Jusqu'à ce qu'il l'a dit, tout est accompli. Vous, enfants de Dieu, moi, enfants de Dieu, nous devons aussi tenir fermement jusqu'à la fin pour que le Seigneur puisse nous dire vous êtes maintenant vainqueur. Amen. Amen. A présent, nous demandons les cantiques de repentance à la chorale. Sika Tzali Kosenga, Nzembo, Yako Bongi Samitema, Nebayem Nzembo.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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants. Parce qu'à travers le sacrifice de ton fils, nous sommes purifiés et sanctifiés. Et maintenant, Père, nous te demandons une chose. Accorde-nous la force de vaincre les mal pour que le jour du Seigneur, nous puissions triompher. Laisse qui font partie de ton peuple et qui sont de loin puissent aussi venir à ton hôtel afin que tous parviennent pour le jour de notre salut. Ainsi nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur est sauvé. Amen. Amen. Prions. Père céleste et d'amour. À la fin de ce service divin, Père, nous tressaillons de joie pour ta parole infinie et bénissante. Et maintenant, Père, nous voyons aussi les affligés, le, les gens qui souffrent, qui connais tout le monde là où il est. Laisse que tu puisses aussi assister tout le monde, même ceux-là que nous ne pouvons pas citer dans notre prière. Nous avons aussi apporté nos offrandes dans ta maison. Laisse que tu puisses les bénir et accepte de faire mieux selon ta volonté. Ainsi, nous joignons nos prières à celles de l'apôtre des district l'unité des apôtres ainsi que les prières de notre apôtre patriarche. que cela puisse nous couvrir ainsi nous t'avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur Amen. Amen que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Amen. Amen. La chorale pourra chanter un cantique de clôture. Uh... <laughs> Je ne sais pas comment on dit en ligne à mais oh. c'est fantastique. Bravo. <rire>